Les commissions télé sont triés, mais oui. quand tu arrives, on a l'impression <rire> qu'on a gagné une Coupe d'Afrique des Nations, franchement, oh, tu s'est fait, fait, même, yeah yeah. yeah, yeah, yeah. Après, bah, bienvenue. Merci. Bienvenue. Aujourd'hui, c'est Emma Lolo, l'unité de mesure, mais tu vas porter plusieurs casquettes aujourd'hui, oui. notamment l'entrepreneuse, mm -hmm. et puis bien surtout aussi, euh, on va dire l'écrivaine. Oui. L'écrivaine, on va y arriver dans quelques instants seulement. Euh, mais on aura beaucoup, beaucoup de choses à faire aujourd'hui T'inquiète pas, faut même pas avoir peur Je Là on va à ta partir, disposition Je te jure <rire> On va partir d'abord rapidement J'ai tellement de fiches ici, je veux qu'on fasse un bruit aussi S'il vous plaît, pour Malika Kamara Et toi aussi la belle La belle Cassandra voilà. Elles ont préparé toutes les questions ici avec vraiment C'est une finesse, mais laisse tomber Une finesse pour, tu sais, des femmes, des foyers Voilà. c'est femme même Oui, c'est femme même Si, si Et, et. et Justement, Emma, puisque tu es femme, il y a un oui. message d'un monsieur aussi oui. qui défend la chronique, qui fait toujours le buzz. Il vient dire. Ouais. le père Par rapport l'Opère il a un message pour toi. Oh, voilà, je te jure. Regardez, l'Opère d'Alois. Bonjour, bonjour. Oui, Live TV Willy. Bonjour, mon frère. Aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo pour saluer Maman Emma Louès, dit ma marraine. Emma Lewis, c'est une grande femme. C'est une grande femme. Emma Lewis, le père il soit et toi jusqu'à la vie. Emma Lewis, je ne peux jamais te laisser. Les gens n'ont qu'à tout dire. Mais j'invite tout le monde à l'acheter acheter le livre d'Emma de Lewis. Vraiment, moi-même, demain, il sera là-bas pour acheter mon livre. On doit encourager Emma Lewis. C'est une femme qui est capable. C'est une femme qui est gentille. C'est une femme qui est belle. C'est une femme qui respecte les gens. Et moi, le père d'Aloi, il lui souhaite beaucoup de bonheur dans sa vie. santé, bonheur, moi, des problèmes. Emma Lewis, ah ah il, a, il a dit mais, mais, mais, mais, Toujours quand on le voit, on lui dit c'est pas Emma l'US. C'est Emma Il veut rien il comprendre, veut rien comprendre en tout cas. Bon comme ça. Je te jure. Mais on rentre de plein pied donc dans le, dans le vif du sujet, dans les yeux d'Emma. Qu'est-ce qui se cache dans les yeux d'Emma Dans les yeux d'Emma, ouais. il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de tolérance. Mm -hmm. Voilà. Je ne vais pas, euh, je vais pas te, te donner plus de détails ouais. parce qu'il faille que les gens achètent le livre pour si, pouvoir si. découvrir ce qui se passe si, dans si. mes yeux. D'accord, ça marche. Voilà. En tout cas, achetez le livre. Mais je sais que Emma Lolo, en tout cas, c'est plus de 3 millions euh, de followers sur Instagram, plus de 2 millions de followers sur Facebook, plus de 2 millions de followers sur TikTok. Mais c'est surtout plus de 7 millions de followers partout. Et franchement, comment est-ce qu'on arrive à garder la tête sur les épaules quand on a autant suivi Bon après je pense que c'est une question d'éducation, ouais. c'est la base dès le départ en fait, on te fait comprendre que tu n'es pas mieux que les autres ouais. et que même s'il y a toutes ces et ces paillettes, mm -hmm. c'est quelque chose qui peut finir du jour au lendemain si, si. en fait. Donc le fait d'être là au top niveau... Ouais ne veut rien dire en vrai. Mmh, mmh. Donc voilà et puis à la prière aussi. Du Ici. coup euh, voilà j'ai la tête sur les épaules et tout va bien. C'est clair il y a beaucoup de prières en tout cas. Oui. On va repartir un peu remonter dans le temps. C'était le 5 mars. 5 mars dernier oui. hein, il y a eu donc euh, la, la cérémonie de, de présentation de dédicace du livre aussi. On a le quelques 4. images. Ouais, le 4 pardon. Temps pour moi on a quelques images là on regarde. Okay. Je vais faire la Ouais, à moi, j'ai tendance à dire, vous êtes mes petites lumières dans le noir. En fait. Vérité ouais. ouais. wow. C'était un moment, c'était pas qu'une somme dédicace, mais c'était surtout aussi un moment rempli d'émotions et de communion, oui. aussi avec tes fans. Oui, effectivement. Ouais. Ça m'a fait beaucoup de bien, mm -hmm. parce que je sortais d'une période un peu lourde de oui. maladie. oui. Et euh, je me suis dit quand les premiers euh, livres sont arrivés qu'il fallait mmh. qu'on fasse un test si en si fait si. pour voir euh, l'engouement de mes love et tout. Ouais. Et franchement, euh, j'ai été agréablement surprise ouais. de voir que bon, on a écoulé les livres si et là autant d'amour en fait pour quelqu'un de virtuel. Ouais. Euh... C'était magnifique. C'est du virtuel, en tout cas, tu arrives facilement aussi à passer à la réalité. Je pense que c'est ce que les gens te démontrent aussi. Ils t'envoient beaucoup de cœur. Notamment aussi une mémé. Une mémé, la mémé nationale, la mémé de tout le monde. On l'appelle Mémé Ono. non. si. On regarde un bout d'un live de Maman Ono. Ok. Et lolo, elle va se reconnaître. Et ma lolo Et Et ma lolo Et lolo Et malolo, et malolo, et et malolo, et malolo, et malolo, et malolo, et malolo, je dis, malolo, eh, je t'aime, je t'aime. Et <'en> malolo, je t'aime. Et malolo, dans le bien. Ni malouloulé, dans le bien. Ma fille, malolo, je t'aime aussi. Et malolo, je t'aime aussi. Et malolo, bien à kate. gardes. Emma le Lord, il y Emma le merci, merci. Emma le on est ensemble, ensemble. Maximum d'applaudissements pour Mémé, Mémé. Wow. Emma, merci. Emma ne me cherche plus, mais je, je souhaiterais avoir tes impressions.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 Sa, sa, sa manière de parler, son vocabulaire et tout, ça c'est important. Ouais. Donc euh, oui, un parent peut l'acheter, le lire aussi, si le si comprendre si. et le lire à son, à son enfant. À il y a des enfant. questions même ouais. euh, Effectivement, ouais. à chaque fois dans, mm -hmm. dans, dans les différents chapitres que ouais. le, pour la compréhension de, de si l'enfant. Si. si je ne m'abuse, ce sont 80 pages en tout cas. Euh, euh, 90, 90 pages. 90 pages autant pour moi voilà, qui, qui, qui, qui ont été inspirées, qui sont en, en majeure partie inspirées de ta vie. Oui. on vécu en, aussi. En, oui. Ouais. En fait, on a Une un partie. peu voilà, mélangé pour ne pas que. Ouais. Voilà. Mais, mais, ceux aussi qui, qui, mais sinon. Qui, ouais, ouais. Oui. Ceux qui lisent vraiment et qui rentrent en profondeur aussi vont découvrir vont des voilà, choses. Effectivement, ouais. des choses que j'ai eu à vivre aussi. Moi, moi j'étais très heureux de voir dans, les, euh, au premier chapitre il fait beau ce matin à Kumasi-Sikoji. Moi, je suis un enfant de Kumasi-Sikoji. Oui. <rire> le ciel est bleu, illuminé par un doux soleil et le vent qui souffle chante avec les nuages. Sikoji est un sous-quartier de la commune de Kumasi. En République de Côte d'Ivoire, on y trouve toutes sortes de familles, des plus aisées aux plus modestes. Toutes ces familles-là s'y côtoient au quotidien dans un esprit de confraternité. Depuis des années, papa Esso Loès habite ce quartier avec ses trois filles et son épouse. C'est un architecte de profession. Ils vivent dans une très grande maison aux allures de château. Elle est si mirobolante qu'elle suscite de l'admiration et parfois aussi de la convoitise. Là, enfin, un shout-out à la famille. <rire> à papa, ouais. oui. C'était très important pour toi. Au fait oui, de... c'était très important mm -hmm. voilà, que, que, papa, que le nom de papa figure dans, dans le ouais. livre. Et euh, si c'est un peu comme le, le point de repère, parce que moi, je n'ai pas grandi là-bas. Si, si. Je sais que quand, euh, quand je suis née, mm -hmm. directement, on a déménagé, on est allé à Vridi, Vridi. Ou, ouais. vous à Vridi. Euh, non, Biétry, ah, la Biétry. Mm -hmm. Et euh, du coup, en grandissant, papa, il n'arrêtait pas de nous expliquer, papa, mes frères et mes ouais. sœurs, comment était Koumasi mm -hmm. et tout. Donc moi, dans ma petite tête, en fait, j'imaginais et, et donc quand il fallait que j'écrive le livre, je me suis dit, ben, on va faire un big up à, à cette commune ouais. euh, qui, qui est magnifique, que je, que je ouais. n'ai pas vue malheureusement, mais qui... Qui est importante aux yeux de, de mes mmh. parents et de ma famille. Et pourquoi peut-être ne pas penser à, je sais pas moi, à une dédicace, peut-être à Koumassi, ce serait pas mal. Aussi. Oui, on a non on a l'intention de faire ouais. euh, des écoles privées, mmh. publiques et, ouais. et tout un peu partout, mmh. à Abidjan, à l'extérieur, à l'intérieur. D'ailleurs, on en a, j'ai déjà une idée ouais. en fait de d'école et de et de ville où ouais. je vais aller dans, à l'intérieur, mais je tairai le nom. D'accord, <rire> d'accord. Pour le moment, ouais. mais euh, d'ici la semaine prochaine, je devrais être là-bas. Très bien, ça marche. En tout cas, un maximum d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Emma Lolo. Emma Lolo aussi, en même temps, qui a été doublement, je veux dire, honoré à Houston. Oui. On en parle maintenant. Oui. C'est-à-dire, tu es rentré, tu as eu la plus grande distinction, les deux plus grandes distinctions qu'on donne à un citoyen. Une personne, en tout cas, à Houston. Franchement, je pense que ça va applaudir, s'il vous plaît, Emma Lolo. Alors, comment... Notre soeur Emma oui. se retrouve à Houston et rentre <rire> avec ces deux magnifiques distinctions-là. Moi-même, j'étais choquée, il faut le dire. Ouais. On a reçu, en fait, on, mon, bon mon staff, staff ouais. a reçu le mail de, ouais. de la mairie, mon staff des États-Unis, parce qu'il faut, faut savoir que j'ai un staff aux États-Unis, un ouais. à Abidjan, un en Suède, un à Paris. Wow. Voilà, et, et voilà. Mmh. Du coup. Euh, donc, quand celui de, des États-Unis reçoit le mail, donc il, il fait part de cela aux autres, à, aux, aux autres membres du staff. Mais on ne comprend pas trop, en ouais. fait. Mais voilà, ils nous disent tout simplement qu'ils voilà, euh, voudraient nous, euh, nous donner un prix mmh. euh, ambassadeur et tout wow. ça, Citizen. Je dis, mais. Donc, on dit, OK, donc on continue de parler avec eux. En fait, j'étais invitée même pour deux cérémonies. Ouais, la bon. première, je n'ai pas pu y aller. Et la seconde, on s'est dit, bon, OK, bon, on va aller voir euh, ce qui se passe. Et bah, quand on arrive, on se rend compte qu'en fait, euh, ils, ils, ont les, ils ont eu les yeux sur moi vis-à-vis -vis de tout ce que je, je pose comme action, ou comme prix en fait. Mm -hmm. Donc ils se sont dit euh, tout simplement, vu qu'ils étaient, en, ils a, je crois qu'il y avait un sommet ouais. de l'Afrique, un truc ouais. comme ça, qu'il fallait qu'ils puissent euh, effectivement euh, mettre, euh, remettre une, mm -hmm. euh, comment dire déjà, une... Euh... Une distinction distinction à, à quelqu'un voilà oui. qui pense pouvoir être le lien entre les États-Unis, Houston et, et euh, l'Afrique et ça a été et ça a wow. été moi wow. donc j'étais j'étais tout aussi choquée mm -hmm. mais contente et fière que ce que ça se passe ainsi. C est, c est. Fier, donc, voilà. En tout cas, comme nous aussi, on, on l'aide d'ailleurs hein, pour toi, bien sûr. Toi qui as eu les talents de danse, en tout cas, au FESPACO en 2011, meilleure comédienne oui. Kourib Ga 2011, meilleure actrice au, au 20e euh, China Effay, à Efei, donc, euh, euh, en Chine. Février 2019, membre du jury officiel film d'animation et série euh, euh, FESPACO. Est-ce est que c'est pas de là qu'est parti donc, cette envie-là de faire euh, cet ouvrage-là euh, On n'est pas loin, en tout cas, de l'animation. Non. non. Non. Tu vois depuis combien d'années maintenant euh, Ça va faire deux ans. Deux ans quand même. On a commencé, ça va faire, en fait, ça va faire deux ans. En fait, ouais. la vérité c'est que j'avais commencé à écrire ma biographie. D'accord. Donc j'ai commencé à écrire ma biographie mmh. et puis euh, j'ai l'habitude d'aller prendre mon fils à l'école. Ouais. Donc j'arrive à chaque fois que j'arrive à l'école, les enfants sortent. Mmh. Euh, tata Emma et, et tout, mais c'est quand je dis ils sortent, ils sortent quoi. Ils sont ouais. vraiment nombreux. Un bon humain Oui oui. <rire> Au point où Kobe même se demande, mais maman, ouais. euh, c'est qu'est-ce qu'il y a Et je me suis dit comme ça, mais euh, les enfants m'aiment beaucoup, c'est trop mignon ouais. et c'est tellement vrai. Mais euh, je ne voudrais pas qu'ils m'aiment juste parce que je suis mignonne ouais. ou je m'habille ouais. bien ou parce que peut-être le parent m'aime bien et tout. J'aimerais donner une raison valable à un ouais. enfant ouais. de m'aimer en fait. Ça. Donc il faudrait que je puisse leur faire un cadeau ouais. pour que justement ouais. au, au travers de ça, ils puissent... Euh, m'apporte encore plus ouais, d'amour parce que ouais. ça me fait tellement de bien. Mmh. Et c'est là que j'ai mis mon projet de, de bio en pause. Wow. Et on a commencé à, à écrire dans les yeux d'Emma. Mmh. Et c'était super. J'ai aimé deux fois plus ça si, si. Que, que ma bio, de toute façon. En tout cas, on voit, on voit, on voit même hein, au travers même, hein, de, de, de tes lunettes, hein, que, oh, en tes yeux. Une, parce que non, non, non, là, non, mais, mais c'est top plus. Tu wow. vois, tu es avec Ouzaludette, tu déchires déjà, tu vois. Et franchement, on sent tes yeux s'illuminer oui. avec ce beau bébé là que tu nous offres aujourd'hui. Les Ivoiriens sont fiers de l'avoir. Les Africains aussi sont fiers de ta voix. Et il a été, il a été édité en tout cas par les éditions Eburni. Oui. Voilà, ça vient de Côte d'Ivoire aussi. Eburni, oui, C ça, ça, ça a été ouais. une très très belle rencontre avec, euh, mm -hmm. je l'appelle ma maman, ouais. Madame Amouakon de Eburni. Je l'ai rencontrée par hasard. Ouais. Je me rappelle qu'à euh, ce moment-là je, je tournais euh, une émission avec euh, Canal. Le bachelor. Non pas le bachelor. Ah, le bachelor. Une autre. D'accord. Et euh, euh, Non, non, je, je crois qu'ils avaient fait un focus sur moi, okay. les influenceuses, un truc comme ça. Et on allait à sini ouais. Et du coup, euh, j'étais là à Sini et il y a une dame qui, qui m'approche qui me dit euh, pense à écrire un livre. Wow. Quand, tu, quand tu vas y penser, fais-moi fais appel. Moi aussi. Ouais. Donc comme j'ai pas l'habitude de jeter des, des cartes de, ouais. de visite, ouais. j'ai gardé la carte de visite tranquillement. Et quand j'étais en train d'écrire, j'ai eu à, à, à consulter pas mal de maisons d'édition. Ouais. Et il y a un tilt qui, a, qui est venu qui et je me suis dit mais attends, j'ai rencontré une dame ouais. qui m'avait parlé de ça. Donc j'ai cherché sa carte, j'ai retrouvé et, merci. et dès que j'ai contacté, elle m'a dit ok, je vais le lire ouais. parce qu'elle va pas non plus... Euh, euh, euh, éditer, mettre en vente, éditer, ouais, si, éditer si. n'importe quoi, ouais. même si c'est Emma. Ouais. Donc, elle a lu, elle a apprécié, elle m'a félicité et c'est comme ça que c'est parti. Si, si. Wow. Et pour la petite information aussi, il faut savoir que la fillette aussi, donc sur la première de couverture, c'est moi. C'est toi. Oui. Et, et, et c'est inspiré d'une photo de toi où tu avais, je crois, si je ne m'abuse, 7 ans. 9 ans. 9 ans, d'accord. Euh, ouais. 9 ans, je faisais mon baptême. D'accord, ton baptême. Waouh. Magnifique en tout cas, regardez. Elle est, elle est, elle est, elle est magnifique <rire> cette, cette première de couverture-là, franchement. Waouh. Pas tout vous raconter en tout cas, mais rentrer vous voulez, rentrer dans les yeux de hey, que vous dites, est toujours joli là. Allez acheter ça. On va y revenir dans quelques instants, mais pour l'heure aussi, ça fait partie de ton actualité. Ce sera un crime de l'aise, majesté que de ne pas en parler rapidement. Donc, on a conçu une, une petite interview qu'on a baptisée donc le le bâche D'accord. Voilà. Donc tu vas, tu vas devoir nous casser quelques papos ici du Bachelor. Ok. Très bien. On en sait tous ça tu étais présentatrice donc de la première saison du Bachelor Afrique et ça, franchement, respect, respect, euh, ça, ça, ça, ça vient de quoi? d'être la première à présenter un, un tel programme qui cartonne dans le monde. Ah, c'était un honneur. Moi, quand ouais. euh, ils m'ont contacté, je me suis dit Bachelor, Bachelor, ouais. Bachelor là. Si, si. Effectivement, c'était le cas parce que euh, j'ai même été coachée par euh, euh, les gars de Warner. Ouais. Ils sont venus sur Abidjan, ils étaient là pendant le tournage, les gars de Canal Paris, tout le monde était là. C'était vraiment quelque chose de très sérieux, très carré. J'ai adoré, j'ai voilà. adoré revenir à la télé de cette manière. Si, si. Et on a adoré aussi regarder, regarder. On a découvert de, de, de magnifiques personnes là-dedans. On, euh, on, on va y revenir, hein. t'inquiète, on est dedans toujours. <rire> Alors, pe pe pendant la diffusion, <rire> oui. beaucoup de rumeurs circulaient sur tes. Bon, Angliffe, tes relations antérieures avec le bachelor. Oui. Voilà, euh, Joe Williams, qui on fait un gros coucou. Oui. Qu'en -qu était-il Comment qu -qu est-ce que vous l'avez vécu euh, euh, Très bien. Très bien, oui. De toute façon, on raconte toujours des trucs sur toujours, Emma, hein, toujours. mais toujours. Euh, après, qu'est-ce que ça fait Ça passe. Merci. Mais le truc, c'est que Joël, je Joël, ouais. j'appelle Tijo, Tijo. excuse-moi ouais, J'appelle Tijo parce ouais. que c'est un ami, au point où je ne me rappelle même plus, euh, ça fait combien d'années, ça ouais. fait des années Tijo. Mm -hmm. Quand je l'ai vu même sur le tournage, j'étais agréablement surprise, wow. je me suis dit, on oh, va wow. s'éclater et, et tout. Si. Je sais que les gens disaient à un moment que pourquoi je l'appelle mon chou, nan, nan, nan, ça ne dérangeait absolument pas la production. Ils ont dit que de toute façon, si c'est comme ça que j'ai l'habitude de l'appeler et qu'on a l'habitude d'être aussi proche, ça ne les dérange pas parce qu'ils mmh. savent déjà qu'on se connaît. Mmh. Donc je pense qu'on n'allait pas jouer un rôle juste pour faire plaisir à ouais, qui que ce soit. Ouais. Donc on l'a fait, les gens ont dit ce qu'il fallait, ça a augmenté nos, notre audience si, et si. c'est ce qu'on voulait. En tout cas, et on s'est régalé, forcément. <rire> voilà. là, forcément, vous allez remplir forcément hein, pour une saison 2. De... Oui, là donc. on tourne bientôt. Super, oui. d'accord. Donc avis au bacho bachot. <rire> on a un bachot qui est là en tout cas. pas <rire> On tourne bientôt, donc il case à s'apprêter. <rire> ça marche. Allez, on va te mettre les photos les unes après les autres. D'accord. Euh, là déjà, il y a Joe, si oui. tu devais... Le définir en trois mots adorable, ouais. bosseur, séducteur, séducteur, très séducteur, très très. Il au adore point, ça au point où moi je vois, tu es avec une petite, et quand il arrive <rire> à l'autre, tu dis, Casse-toi, casse-toi, casse-toi. <rire> <rire> Allez, deuxième photo je l'ai dit, c'est le bache papo. Il y a une deuxième photo maintenant qui va venir c'est celle donc d'une euh, des, des candidates. Voilà, Nadia, euh, Oui, Nadia, voilà. Nadia, comment je vais la définir ouais. Prudente. Ouais. Ouais, prudente. Prudente. Ouais. ouais. Surtout belle aussi. Oui, elle est belle. Très belle aussi. Est elle ci. est plus belle en vrai ouais, ouais. qu'en photo. Troisième photo maintenant, une dernière. Ça va atterrir maintenant. Voilà. Stéphanelle. Fofolle. Ouais, fofole. Elle est fofolle, Stéphanelle. C'est si. Oui, elle est jolie aussi. Ouais. Mais elle est fofolle, mais elle est beaucoup émotionnelle en vrai. Fait. Ouais, très émotionnelle. Ouais, d'accord. On va applaudir encore, s'il vous plaît, pour Emma Lolo. qui êtes avec nous Emma, là oui. maintenant, ce qu'on va faire, on va, tout va devenir rose. Je vais te poser juste deux, trois questions. Tout on a ça à l'interview rose. <rire> T'inquiète pas. J'aime cette couleur. Ah, T'as bon. dit, pourquoi il y a On ne sait pas quoi, on va te prendre encore. Non, toi, toi, toi, tu me prends quand tu veux. Eh Allez, David, let's go, s'il te plaît. Thierry, au son. David, quand tu veux. Merci. Emma. Est-ce que les esprits sont là? Oh Il faut hein? beaucoup. j'ai hein? hey. ton plat à midi. T'as tué. Alors. Emma. Oui. Est-ce que tu es amoureuse en ce moment oh. <rire> Oui. Oui. Amoureuse, je dirais, de ton livre. Oui. De aussi. Ça. Ouais. <rire> si, si. Je vous le recommande vivement. Alors, Emma Lolo, Oui. C'est quoi pour toi le surnom le plus mignon qu'on devrait attribuer à, à son pain, par exemple euh, Qu'une femme doit ouais. ou qu'un homme doit Oui, oui. Une femme. Une femme Oui. Mon autre. Mon autre. Ouh. Ouais, ouais, ouais, mon Parce autre. que souvent, on a tendance à penser qu'à soi. Ouais. C'est si, mon autre. Wow, C'est bien dit. <rire> La chose impardonnable en amour, selon toi, Emma le manque de respect, l'infidélité. Waouh, Ça, si il pas infidélité, t'es dans hein là. Monsieur, on vous regarde. Le geste qui te fait toujours craquer quand il y a une dispute. Le geste Ouais. Ou peut-être l'action qui te fait toujours craquer, oublier tout ce qui s'est passé après une dispute. Ah non, moi je suis un peu dure. Ouais, ouais. Ah non. Moi, Arrêtez, ça passe. Même des bouquets on de veut... fleurs Non. Même du chocolat Non. Wow. Et... En fait, il faut que ça passe <rire> d'abord dans mon corps. Si, si. Donc peu importe ce que tu vas envoyer, si ça ne passe pas dans mon corps, dans ma tête, ça ne ouais. va ça, ça pas bouger. Si, si. Et enfin, le secret pour toi d'une relation solide Communication, fidélité, ouais. respect. Coup... <rire> D'accord. Et puis il faut que les gars soient un peu drôles après. Les gars coincés, c'est saoulant. Voilà Soyez comme une il ouais, faut quand même que je, que je, que je, que je dis. alors Emma, puisqu'il s'agit d'amour oui. moi je tiens ici donc ton livre Oui. et puis tu regardes la caméra en face de toi et euh, voilà tu dragues ton livre et je drague mon ouais, livre tu dragues ouais. pas sérieux je te jure <rire> dis lui des mots, mots <rire> des mots doux. je sais même pas draguer des mots doux et vas-y moi par exemple je suis ton bébé ok ouais. donc Willy hein? tu es drôle eh hey, Seigneur on me oh, mais dis pas ça des fois. <rire> J'aime ta brèche. Oh Et ton paco, ma hey <rire> <Ouais. rire> Ils m'ont déconcentré oh On a applaudi pour <rire> s'il vous plaît. Merci à Merci, David. Allez Emma, <rire> les bonnes choses ne, ne, ne, durent, ne pas. durent pas, oui est-ce que tu as quelque chose à rajouter à, à la sortie, donc après, avec ce magnifique ouvrage que tu nous as offert, offert est-ce qu'il y a de belles choses encore derrière, on attend déjà la, la biographie, l'autobiographie oui. de, de Emma, mais là non, maintenant... Non, le, deux, le deuxième, la le suite, deuxième. Ah, faut il faut, faut que, que tu le suite. lises, hein tu ne l'as pas encore lu, Je te dirait. promets que je le lis aujourd'hui et puis demain je fais un, un, un résumé, promis. Il y a la suite en fait dans les yeux d'Emma et juste après, Inch'Allah, il y aura la biographie mais il faut que je fasse savoir aux gens que la moitié des revenus dans les yeux d'Emma iront à des associations qui luttent pour la cause des enfants c'est-à-dire des scolarisés orphelins et tout ce qui va avec au travers des... Merci Emma, Dieu te rend le senti Merci infiniment, il est disponible partout dans toute la librairie au prix de combien déjà Non, non, il ne faut pas faire ses voiles et tomber dans l'internet. En tout cas, attendez d'abord. Il n'est pas encore disponible. Ce... <rires> <rires> <rires> non. Bon, attendez un peu d'abord. Il n'est pas encore disponible. Mais c'est sera à combien Voilà. Non, il est à 5, 5 000 francs. 5 seulement. Bon. Voilà. <rires> bon. <rires> Voilà, bon, ok. Bon, allez-y. Okay. Ah, ah, oui, une... Bon, okay. Mais, okay. mais il sera disponible très bientôt après le, lance le grand lancement qui va si, se faire si. en avril. En avril, voilà. Inch'Allah, on y sera en tout cas. J'espère. Ouais. Et puis on t'attend encore ici. Hein. D'accord. Merci infiniment d'applaudir très fort, s'il vous plaît, pour Emma <rire> <lui>. Merci infiniment. Je te Ça fait toujours. Allez, en bas Bye. <rires>